Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment coloriser un casque de moto en utilisant la fonctionnalité, ici chemin, vectoriser un objet matriciel. Cela va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Nous aurons donc deux images à importer, une image avec donc le casque et une image avec la couleur. Nous allons tout de suite aller dans Fichier Nouveau. Nous allons donc importer ces deux images, fichier importer, on va commencer par la couleur par exemple ouvrir, incorporer voilà je vais mettre ça sur le côté alors pour déplacer on peut utiliser la flèche noire, on clique sur l'objet puis on peut cliquer et glisser pour le déplacer je vais le mettre à cet endroit là je vais l'appeler modèle couleur donc je double clique ici ce qui me permet de saisir du texte modèle couleur je clique sur le petit plus pour créer un autre calque que je vais appeler casque modèle j'appuie sur entrer pour valider et ici je vais donc aller chercher fichier incorporé je vais aller chercher donc le casque en niveau de gris open on va choisir l'image numéro 2 importation interne euh, incorporer les images ok voilà on va placer correctement cette image donc comme tout à l'heure soit j'avais avec la flèche noire, pardon, je clique sur mon objet et je le déplace. Ou alors je peux aller taper ici en X0 et en Y0. Voilà. Alors on vérifie que c'est bien une image. Donc là c'est bon, sélectionner une image à vectoriser. Donc je peux tout de suite aller dans le chemin, vectoriser un objet matriciel. Je fais mettre à jour. Et là ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas parce que je pense que c'est un groupe d'objets, on va tout de suite aller dans Objet. donc on fait apparaître la fenêtre objet. voilà, on déplie tout ça, et on fait, effectivement on voit que on a un objet là, il va falloir dégrouper tout ça, donc on va cliquer là-dessus plusieurs fois, sur ce petit pitot, de façon, voilà, là vous voyez tout a été dégroupé, c'est impeccable, on va pouvoir fermer cette fenêtre, retourner à la fenêtre des calques, voilà. Maintenant, lorsque je sélectionne mon image, on a bien ici image 2480 par 3508, donc c'est parfait. Et là, si je vais maintenant dans le chemin vectoriser un objet matriciel, et si je fais mettre à jour, ça devrait être bon. voilà. Donc, ce qu'on va faire également, on va augmenter le seuil de façon à ce que la visière soit complètement noire. Donc pour cela, on va dans seuil de luminosité, et ici, on va mettre un seuil à 0,9. Je fais mettre à jour, c'est impeccable. Il y a peut-être un petit point blanc, mais ça on pourra l'éliminer. Après, on fait OK. Donc on peut fermer cette fenêtre, voilà, Inkscape nous a fait une grosse partie du travail, à savoir qu'il a vectorisé tout ça, et on a maintenant un objet chemin qu'on va pouvoir séparer. Mais avant ça, donc CTRL Z, je vais supprimer les petites, euh, les petites tâches là avec l'outil éditer les nœuds. Donc je clique dessus, je vais faire un rectangle de sélection, je clique, je glisse. Là je peux appuyer sur supprimer. Je vais également faire un petit rectangle de sélection ici, j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Pour dézoomer, j'appuie sur moins. Pour me déplacer dans mon document, j'appuie sur la, la petite molette. Pour zoomer, je peux cliquer sur la molette, donc la rectangle de sélection, tac, et j'appuie sur supprimer. Donc on va décomposer cet objet, chemin séparé. Voilà, on a maintenant plusieurs objets. Donc un objet pour le fond. Je vais déplacer un petit peu tout ça. Voilà, un objet pour le fond. Et puis là, vous voyez, on a plein d'autres objets qui ont été faits très facilement. Hop. Il nous reste plus maintenant qu'à appliquer notre petite couleur. Donc je fais CTRL-Z pour revenir au point de départ. Avant ça, je vais sélectionner tout ça. Je vais aller dans Édition, Couper. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Couleur. J'appuie sur Entrée. Euh, je vais maintenant coller les éléments, coller sur place. Voilà. Donc là, si je me mets à peu près au mieux et que je clique, je sélectionne donc le fond de mon objet, je vais mettre une couleur blanche. Euh, là on a donc une partie ici où il y aura un dégradé, euh, peut-être dégradé du orange vers une, un jaune, un jaune orangé. Donc c'est cet objet-là. On va tout de suite lui appliquer la couleur. Tac Par contre on voit que ben il va falloir créer ici une pièce à cet endroit-là. Donc pour cela, on va utiliser l'outil euh, tracer des courbes de Bézier et des segments de droite. Donc je clique là-dessus. Je me mets à cet endroit-là. Alors le magnétisme est, est activé. Et si je me mets, vous voyez, à peu près à cet endroit-là, au niveau de la ligne blanche, je peux cliquer et glisser. Je fais apparaître la poignée. Je me mets à peu près à cet endroit-là, je clique, je glisse et je relâche. Maintenant, j'appuie sur entrée pour créer en fait ma ligne. Vous voyez, j'ai créé donc cette petite ligne je vais la dupliquer, donc pour dupliquer c'est facile, on peut cliquer là-dessus, ou, alors c'est pas là-dessus, c'est là, CTRL D, vous allez dans édition, dupliquer, voilà, je vais faire un petit retournement horizontal, donc pour faire un retournement horizontal, je clique là-dessus, ou j'appuie sur H, et je déplace ma ligne, alors on clique bien sur la ligne, on clique, on glisse, en appuyant sur CTRL, ou alors avec le magnétisme, si je me mets dans le petit coin là, et que je clique sur ma ligne, hop, elle est attirée, par la ligne blanche. Donc ça, c'est parfait. Avec Shift, je sélectionne l'autre ligne. Comme ça, j'ai les deux lignes qui sont sélectionnées. Je vais aller dans Chemin et je fais Combiner. On voit que le raccourci, c'est CTRL-K. Je sélectionne l'outil Éditer les nœuds. Hop, Je fais un petit rectangle de sélection. Et je vais cliquer ici pour joindre les nœuds terminaux pour créer un segment. Pareil pour en haut, je crée un segment. Je me mets ici sur le nouveau segment créé. Et je vais cliquer glisser vers le haut, comme ceci. Voilà. On va maintenant sélectionner notre objet orange. On va le dupliquer. Alors pour dupliquer, donc c'est bien ici, ou CTRL-D. Donc la duplication va se placer tout en haut de mes objets. Je vais sélectionner ici la ligne que j'ai créée. Je vais aller dans Chemin et je vais faire Intersection. Voilà. Maintenant, cet objet est nouvellement créé. Je vais pouvoir lui mettre une couleur noire une couleur noire et, et puis également un petit contour blanc alors pour mettre un contour blanc j'appuie sur shift et sur la petite couleur blanche là voilà euh, tac là j'ai un vous voyez j'ai sélectionné ici un petit objet je vais sélectionner celui de juste en dessous là celui là et je vais aller dans chemin et je vais faire exclusion de façon à avoir un, un petit trou Donc ici c'est bon. Euh, là on va devoir ajouter donc, une petite couleur jaune. Alors pour cela il va falloir venir zoomer. On va sélectionner ce nœud là et on va le briser. Donc pour briser un nœud c'est là-dessus. Ou le raccourci c'est Shift-B. Tac. On va dézoomer. On va déplacer un petit peu. Et on va venir sélectionner ici euh, ce nœud là. Et on va faire Shift-B. Pour e également briser ce nœud. On va maintenant aller dans Chemin. Et on va faire séparer. Voilà, donc maintenant j'ai un objet, je vais mettre une petite couleur là, ici. Je vais déplacer vers le bas, Tac. et j'ai un objet noir. Donc l'objet noir, je vais lui mettre la couleur jaune. Donc c'est facile, avec l'outil pipette, je clique sur l'outil pipette, et je vais sélectionner ma couleur jaune. Euh, je vais redonner la couleur noire à cet objet, comme ceci. Alors on peut faire la même chose ici, c'est-à-dire qu'on zoome. Alors là, je vais créer un nouveau nœud. Alors pour créer un nœud, c'est très simple. Hein. Il suffit de se mettre sur la ligne. On a une petite main qui apparaît. Si je double-clique, vous voyez, j'ai un nœud qui apparaît. Donc le nœud, comme tout à l'heure, on va le briser. Donc on va cliquer là-dessus, ou Shift-B, je dézoome. Je vais sélectionner maintenant le nœud ici, Shift-B. Et on va dans Chemin et on fait Séparer. Donc comme tout à l'heure... En principe, j'ai mon objet. Alors noir qui est dessus. Vous voyez, celui-là il est dessus. Alors pour cela, il va falloir le déplacer vers le bas. Donc je clique là-dessus, je clique sur ce petit picto pour le descendre. Voilà. Cet objet-là, on va lui mettre la même couleur qu'à l'autre, c'est-à-dire jaune. Hop, avec l'outil pipette, je sélectionne l'objet ici orange et je lui mets une couleur noire. Voilà. Euh, je vais faire apparaître euh, alors, le mode couleur ici, on va le passer en mode produit, de façon à ce qu'on puisse voir euh, l'élément de dessous. Alors, il y a quelques petites choses à rajouter, notamment les petites lignes blanches. Donc, sur cet objet, sur celui-là. Alors, pour additionner les objets, on appuie sur Shift, sur celui-là également. Euh, ici, donc, il y a bien la couleur blanche sur cet objet, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Donc on met un petit contour blanc. Donc contour blanc, j'appuie sur Shift et sur la couleur blanche. Et on va changer l'épaisseur. Donc pour changer l'épaisseur, on peut faire un clic droit ici et mettre euh 0.25. Ou alors on peut également aller ici dans la fenêtre fond et contour. Donc je clique sur ce petit picto qui fait apparaître la fenêtre fond et contour. On peut aller dans contour. Donc Là, on choisit la couleur, et ici, dans style, on peut choisir l'épaisseur. Par exemple, si je mets 0,5, hop, l'épaisseur augmente un petit peu partout. Alors, j'oublie pas d'enregistrer mon document. Fichier enregistré, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler casque, casque moto. Enregistrer. Voilà. Alors, on a tous nos éléments, ou presque ici, on va mettre une petite couleur rouge et une petite couleur euh, orangée sur cet objet-là. Alors, on va utiliser une ellipse. Je vais désactiver le magnétisme qui m'embête un peu là. Donc, je clique, je glisse, je fais une ellipse. Avec l'outil flèche noire sélectionnée, je vais pouvoir la placer à peu près euh, à cet endroit-là. Pour vraiment l'aligner correctement, je vais utiliser euh, cet objet. Alors, je zoome, je, je clique sur mon ellipse. Je sélectionne ici cet objet là en appuyant sur Shift. Je vais cliquer ici pour faire apparaître la, la fenêtre Aligner et Distribuer. Et je vais l'aligner par rapport au dernier objet sélectionné qui est celui là. Et je clique ici sur Aligner verticalement. Voilà. Je sélectionne donc cet objet là. Je vais le dupliquer. Alors pour dupliquer, c'est là-dessus. Ctrl D. Hop. Je sélectionne mon ellipse. Et je vais dans chemin. Et je fais intersection. Donc à cet objet, je vais lui mettre la couleur jaune avec l'outil pipette, le raccourci CF7. Je clique ici et vous voyez, j'ai ma, ma petite couleur orange. Par contre, je vais supprimer le contour. Alors pour supprimer le contour, on va ici dans Contour et on clique sur la croix. Ou on peut cliquer ici sur la croix, mais avant on appuie sur Shift et sur la croix. <rire> voilà. Donc euh, sur cet objet-là, je vais mettre la couleur rouge avec l'outil pipette. Je mets la couleur rouge. Voilà. Voilà. Euh, on va terminer par le petit dégradé. Donc je clique euh, sur l'outil nœuds, je clique sur ma couleur orange, sur ma couleur jaune, sur les deux objets là qui ont la couleur jaune orangée On va les combiner. Alors pour les combiner, ben, on a vu que c'était CTRL-K, ou chemin combiné. Euh, on va utiliser ici l'outil créer, éditer des dégradés. Je clique là-dessus. Alors je vais me mettre à peu près ici, là. Je clique, je glisse. Donc on a une couleur qui va de l'orange vers l'orange, mais avec un alpha 0, c'est-à-dire qu'on voit plus rien, c'est un alpha transparent. Et ben on va récupérer la petite couleur, avec l'outil pipette, on récupère la couleur jaune. Et là on a un petit dégradé, qui est pas trop mal. Euh, avec l'outil dégradé ici, si je me mets sur la ligne, là, je peux rajouter un petit taquet de couleur, donc je double-clic, hop, à ce moment-là j'ai un petit taquet de couleur. Je peux venir récupérer une couleur là. Et ici, je vais mettre une couleur un petit peu plus orangée en cliquant là-dessus. C'est peut-être plus joli. Et ça correspond davantage à, à l'image source. Voilà. Euh, voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.